Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans votre émission Les Boss Ladies Show. Je suis le pasteur Grasse et nous sommes sur Évangile TV. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir une make-up artiste spécialisée dans les hautes personnalités. Elle a également un centre de formation où elle forme voilà, des make-up artistes. S'il vous plaît, sous vos acclamations dans le chat, veuillez accueillir avec moi Lorraine Morgan. Les Boss Ladies Show Lorraine, bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Je suis vraiment très, très, très ravie parce que là, j'ai l'impression que c'est du caviar. là. Là. On va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on <rire> peut. Qu peut. Allez, j'ai du caviar entre les mains. Donc là, c'est très, très lourd. C'est très précieux. Je sais que euh, les jeunes femmes qui regardent cette émission aujourd'hui vont véritablement être boostées. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, toi, tu es make-up artiste, tu es maquilleuse, spécialisée en haute personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire alors, c'est-à-dire que je, je travaille sur l'image des hautes personnalités, euh, plutôt politiques, mm -hmm. déjà dans un premier temps. Et après, ça se développe un peu sur tout ce qui est corporate, tout les à PDG, fait. des grandes entreprises. Wow, voilà. super Alors, c'est vrai que moi, j'ai vu justement euh, des, des, des, des images de toi en train de maquiller mmh. le gratin. <rire> On va ouais, dire ça mmh. comme ça. Ouais, J'étais vue ouais, en train ouais. de maquiller... Euh, voilà euh, des personnalités politiques, euh, des présidents, etc. Ouais. Mais comment est-ce que tu en es arrivé là Comment est-ce que tu es tu, tu as fait pour réussir à maquiller en fait ces personnalités Est-ce que c'est des personnes que tu as euh, dans ton carnet d'adresses personnel ah, J'aurais bien aimé euh, les avoir dès le départ mais euh, <rire> mais c'est pas le cas. Donc euh, non, mais en fait quand moi j'ai commencé tout simplement j'ai donc ça fait 11 ans euh, que je suis artiste. En 2017, j'ai créé mon centre de formation mm -hmm. où je forme donc en France et à l'international des make-up artistes débutantes ou confirmés et, euh, et comment ça a démarré ben, Déjà à l'âge de 6 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. Non mais attends, à l'âge de 6 six... ans, ouais, Non mais j'ai <rire> cru non, que, mais... que tu allais dire, alors euh, en 2003 <rire> <rire> <rire> Non, mais non. à l'âge de 6 ans, de six précisément. Ans. Parce qu'en fait, euh, ma mère, elle aime beaucoup le maquillage. Oui. Et, euh, et donc tous les matins, je la voyais se maquiller, tu vois. Oh. Euh, toucher les textures, mettre le fond de teint, etc. Et euh, bah, moi, je l'observais, en fait, tout le temps. Elle partait très tôt le matin, je me levais exprès, vraiment, pour voir. Ah, euh... oh, oh, ouais. wow voilà. et, donc, euh, et donc, au fur et à mesure, je sais pas, j'ai pris goût. Je me maquillais même pendant que... Euh, même Quand j'allais à l'école, je me maquillais pas au courant. Voilà. Et c'est les profs qui me disaient, mais en fait, euh, là, tu as mis un crayon. Et tu sais qu'à l'ancienne, on, met, on mettait le crayon noir Oui. Voilà. Mm -hmm. Contour des lèvres. Mais Ce quand fameux quand je dis... crayon noir qu'on qu ne te met te plus le plus aujourd'hui. Contour... Un contour. <rire> énervé si <rire> je veux dire ça comme ça, c'est-à-dire que c'était un peu trop accentué. C'était très, trop, euh, non, non, très un peu trop bien fort. noir voilà, comme voilà, ça. C'était un peu trop noir, pas bien fondu. Voilà. Et, euh, et donc voilà, en fait, au fur et à mesure, moi, j'ai pris goût. Et euh, donc voilà, très jeune, je, je savais que je voulais être make-up artiste, je savais que je voulais former, je savais que je voulais voyager. Mm. Donc euh, avec tous ces paramètres là, je les ai rassemblés justement pour, pour vivre wow. de ma passion. Mm -hmm. Mais j'ai un cursus scolaire, tu vois, avec les parents, c'est normal. Euh, donc j'ai un, un bac mm -hmm. donc, dans le social. Mmh. Donc, euh, il fallait au moins un minimum niveau bac pour mmh. que ma mère puisse me laisser euh, tranquille. Qu'elle te guillemets. laisse t'épanouir. <rire> voilà, voilà, mais c'est important aussi, tu vois, d'avoir un bagage. C'est ce que moi, je dis aussi euh, aux élèves que je forme, c'est très, très important. Bien. Parce qu'on fait quand même un métier où euh, euh, il s'agit d'opportunités. Tu D'opportunités et de connexions. Quand je trouve la bonne personne qui, euh, qui, qui, qui te permet justement d'accéder euh, à un autre niveau, qui t'ouvre mmh. des portes c'est que comme ça que tu peux que tu peux avancer parce que j'ai déposé des CV euh, sur les grandes chaînes j'ai fait un, un, toi j'ai suivi le processus classique c'est oui. quand tu déposes un CV dans oui. une entreprise oui. et euh, ça n'a jamais fonctionné mmh. tu vois il, fa il faut absolument que tu puisses avoir un contact qui te recommande tu vois pour que tu puisses accéder euh, les euh, opportunités à ça. Wow. Okay, voilà. Mais alors, donc entre le moment où euh, voilà tu es cette petite fille de 6 ans qui, qui aime toucher <rire> le maquillage de sa maman, ça, ça, ça. <rire> le temps où tu passes ton bac parce qu'il faut valider devant maman euh, les faut valider, faut les, valider, les études. Et quand tu décides enfin, voilà, de devenir make-up artiste, donc tu te fais former, je suppose. C'est ça. Donc je mm -hmm. commence en fait euh, en tant quauto autodidacte, donc en 2011. Oui. Par la suite, je fais une école de formation pendant un an et j'ai intégré par la suite donc une chaîne, euh, une chaîne de télé. Donc j'ai commencé en tant que stagiaire. Très et, bien. Euh, et donc au fur et à mesure, enfin, euh, si je peux dire ça comme ça. Donc c'était appelé un stage, mais concrètement, quand tu sors de l'école, le but c'est de te faire euh, engager, d'être recruté. Donc j'ai commencé comme ça et au bout d'un moment, je suis allée voir le directeur en leur disant bah, « Écoutez, est-ce que vous êtes satisfait de, de, de mes services Est-ce oui. que vous êtes satisfait de, de mon travail ?» Et tous les retours qu'on avait par rapport aux personnalités, elles étaient toutes satisfaites en fait. Elles très étaient bien. Euh, vraiment euh, contentes, bien, elles ont été bien reçues, elles étaient contentes du résultat à l'écran. Donc voilà, tout se passait très bien. Et, euh, et à un moment donné, j'aurais dit, écoutez, là, j'ai passé un cap, je peux pas rester stagiaire, donc il faudra changer le, le contrat. Wow. Et ils m'ont dit, ah, mais... Tu euh, as eu l'audace de le faire. Avec, clairement, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais... La euh, <rire> courageuse, la petite. <rire> trop même. Parce qu'en fait, là, c'est qui tout double. Hein. C'est soit, OK, on te change le contrat, donc tu passes en mode salarié enfin <rire> ou intermittent, peu importe ton, ton statut, mais en tout cas, tu as un cachet plus important oui. qu'effectivement en étant stagiaire. Et donc, c'était soit euh, on change le contrat, soit finalement... Le contrat s'arrête ici, oui, tu vois. Oui. Le deal euh, s'arrête là. Finalement, merci pour vos services. On reprendra une autre maquilleuse qu'on va pas qu'on va pas payer pour le coup. Et euh, voilà, on va on va faire, on va on va réduire les coûts et on va faire oui, des économies. Ça, ça. Et euh, ils m'ont dit non, effectivement, euh, Lorraine, tu as raison et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu ah, euh, euh, évoluer. Bien. Donc euh, effectivement, il faut pousser les portes, il faut avoir de l'audace mm. et euh, il faut pas avoir peur d'aller chercher ce qu'on mérite. Parce que moi, j'étais ah. là, j'avais, je faisais des sacrifices, euh, investir dans le matériel, investir en temps. Et donc, si tu sais pas manifester ce que tu veux, mm -hmm. personne te dira, écoute, Lorraine, finalement, moi, je pense que tu mériterais mm -hmm. de passer à un tel niveau. Mm -hmm. Non? Mm -hmm. Personne ne va t'appeler si toi-même, tu te lèves pas pour aller chercher. Waouh! Donc, euh, mm -hmm. j'aime bien ce que tu dis. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher ce qu'on mérite. Alors, est-ce que, au moment où tu commences ta formation, d'emblée, parce que, il y a plusieurs types de make-up artistes. Il y a des make-up artistes qui font les mariages. Mm -hmm. Il ouais. y en a qui... Voilà, mariage, anniversaire, ce genre de choses. Est-ce que d'emblée, tu t'es dit non, moi, je ne ferai pas les mariages, je vais faire les, les personnalités politiques, ce genre de, de, de bah, personnes-là Oui, parce qu'en fait, c'était euh, c'est ce que j'ai décidé. C'est ma ouais. vocation, et effectivement. Wow. Y a... Il y a beaucoup de, de comme tu dis très bien, il y a beaucoup de make-up artistes qui sont euh, dans, dans tout ce qui est marié, mm -hmm. euh, mode. Enfin, tu vois, il y a plein d'univers en fait dans le maquillage. Il n'y a oui. pas que le maquillage de marié. Il, il, il y a la mode, il y a les effets spéciaux. Les effets spéciaux, euh, voilà. Donc, cinéma, il y a les plateaux télé, ça. voilà. Mm -hmm. et il y a les plateaux télé, il y a tout ce qui est audiovisuel. Donc moi, j'ai commencé comme ça et ensuite, je me suis spécialisée. Tu vois, très quand j'ai eu des, des clients, euh, comme tu dis, les présidents, etc., euh, euh, j'ai mis... Euh, comment tu comment veux dire ça c'est-à-dire que je me suis exprimée en mm. leur disant, écoutez, moi, voilà, j'aimerais euh, travailler sur votre image. Voilà ce que je propose. Comment on fait Waouh Et donc, ils m'ont dit... Non, mais tu as vraiment euh... été audacieuse, hein Quand même <rire> Non, non, clairement, mais, mais clairement, tu as, tu as mais été non, audacieuse. Mais on n'a pas le choix. A, moi, j'ai personne. J'ai pas, Je j'ai mm. pas intégré une agence, euh, J'ai pas été euh, recommandée par telle ou telle personne. Donc, dès que tu as une personnalité euh, entre tes mains, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que pour le coup, j'étais à la maquillée. Euh, donc tu te, tu vois, tu t'exprimes, tu te dis voilà moi je pense que euh, voilà je pourrais améliorer votre image de telle ou telle manière et voilà comment on peut faire. Et ça a toujours fonctionné, ça a toujours ça marché. Ça a toujours fonctionné euh, et même au-delà parce qu'après t'es recommandé sans que. Effectivement. Tu puisses démarcher marchés qui que ce soit. Effectivement. Tu vois, parce Après c'est un réseau. Donc mmh. quand tu rentres, quand tu arrives à pénétrer ce réseau es plus facilement. Tu vois, Très les ministres bien. peuvent t'appeler, les cabinets, euh, l'Assemblée nationale, enfin, tu vois, des groupes structures. Elle dit sûr. ça avec zen, les ministres peuvent t'appeler, ah. l'Assemblée nationale, <rire> tout ça, tout ça. C est, c est, c est, et et, et moi, ça me fait du bien, ça me fait plaisir de voir euh, des, des jeunes femmes comme toi qui évoluent et qui, euh, qui s'imposent aussi, tu vois, dans, ah, faut, dans ce milieu-là. Il faut, sinon on va t'écraser. <rire> Sinon, on va t'écraser, on va te marcher dessus et on ne va même pas te demander euh, si ça va. Mmh. <rire> tu vois mmh. Donc, euh, non, non, il faut vraiment, vraiment s'imposer. Très bien. Euh, il faut aussi se donner les moyens, tu vois, parce qu'on euh, on veut tous réussir, mais à condition de faire les sacrifices qu'il faut pour atteindre le niveau qu'on souhaite. Mmh. Sinon, tu vas, tu vas stagner, tu vas Exactement. te rabâcher les mêmes choses, mais qu'est-ce que tu fais pour, euh, Exactement. pour changer ça Et du coup, est-ce que euh, ça nécessite, en fait, euh, est-ce que ça nécessite une compétence supplémentaire est-ce qu'il y a une différence entre Évidemment. la make-up artiste et make-up artiste de personnalité euh, publique Je pense que c'est l'exigence. C'est-à-dire okay. que là, tu es, tu es à un niveau où, euh, où euh, ton travail est représenté. Donc en France, à l'international, on reprend des supports. Donc si c'est toi qui as maquillé, ce sera très facile de, de vrai. te retrouver. Tu ce vois? sera facile de te bah, Et même sûr. de te juger bah, aussi. Clairement, parce ouais. qu'en en fait, à chaque fois, à chaque contrat, moi, ce que je dis aux élèves que je forme, c'est que à chaque fois, vous remettez votre, vos compétences en jeu. Waouh Si tu rates un liner, si tu rates le teint, <rire> si tu rates, euh, je sais, tu vois, si t'estompes pas très bien, ça va se remarquer, tu très vois bien, oui. Et donc, tu, tu peux rien prendre pour acquis. Il faut oui. toujours se former tout le temps, surtout maintenant que les réseaux sociaux, tu vois Donc, si t'es pas à la page, c'est un peu... Ça fait compliqué pour le business. Et donc à chaque fois, tu te remets à la page, tu regardes obligé, les nouvelles choses, t es, t es, les dernières tendances aussi. Tu étais obligé parce que euh, après, moi, je suis pas une adepte des réseaux sociaux. Mm. C'est à dire que moi, quand j'ai commencé, moi, je privilégie toujours le terrain plus que les réseaux sociaux. Très bien. C'est à dire que moi, je préfère être sur le terrain, travailler, rencontrer des gens, euh, créer des connexions, être, être vraiment euh, là où ça se passe mm. sur les réseaux sociaux. C'est un outil très puissant. Mais si tu pas de contenu, si, si finalement tu, tu travailles pas ou t'as pas contenu à développer, ben bah, c'est inutile ouais, en fait. Tu vois, perds, pour toi. Oui, tu perds. En fait, tu, tu perds plus que tu ne gagnes en fait finalement. Et ça va te demander beaucoup plus d'énergie pour zéro. <rire> c'est vrai. Donc, alors que si t'es sur le t'es sur le terrain pour le coup, ben bah, tous tes prospects, tous tes clients, ben bah, tu vois, tu peux euh, mm. tu peux évoluer, chercher d'autres contrats et augmenter ton chiffre d'affaires. Ah oh, super. Est et est-ce que tu as dû toi, ben parce que tu es dans, tu es quand même dans le milieu. Euh, de la beauté, ouais. euh, de l'apparence. Est-ce que tu as dû, toi particulièrement, travailler ton image Alors, quand j'ai commencé, euh, j'avais les cheveux violets, hey roses. J'aurais dû euh, voir ça. Euh, oui, en fait, c'était une époque où, où justement, je me disais que comme je suis une artiste, donc pour justifier ça, il faut que ça se voit. T'as compris. Alors que le niveau là où je suis, finalement, c'est la discrétion. C'est la qui discrétion prie. qui Donc, prime. en fait, les cheveux violets, roses, bleus, j'ai enlevé ça, <rire> parce qu'il y a des codes. Donc oui. soit tu t'adaptes tu mm -hmm. ou sinon, bah, si tu veux rester en marge de tout ça, bah, tu ne pourras, euh, pourras pas intégrer, pas, non. intégrer non, percer non, non, non. le parce que tu, En fait, le but, c'est euh, de leur ressembler, mais tout en, est, en restant toi-même, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire que tu dois faire la différence sans pour autant que ce, que ce soit très marqué. Mm -hmm. Ça veut dire que toi, quand tu travailles, il faut que tu puisses apporter autre chose, mais pas qu'on se dise ouais, mais bon, elle est habillée comme ça. Elles elle en fait des... trop. Non, mm -hmm. tu mm -hmm. vois. Et, euh, et vraiment, moi, je dis ce qui fait la différence, c'est que Dieu me permet aussi de mettre, d'avoir de, de, des bonnes connexions, de pas trop lutter. Tu mmh. vois, il y a des gens qui, enfin, euh, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en fait au début. C'est-à-dire que quand tu luttes par toi-même, à un moment, es épuisé. Donc moi, j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté ça. <rire> Clairement, j'ai arrêté moi, de lutter non, par toi-même. Gloire à Dieu. Moi, quand je te parle, <rire> je te dis ça, ça, ça. Tu veux, ok, tu veux pas. Tant pis. Non, faut pas. Tu, tu, enfin, après, si tu tiens vraiment à avoir cette chose-là, tout se passe dans la prière. Moi, vrai. je pense que dans, par la prière, tu obtiens tout ce que tu veux. Donc, vrai. si tu es positionnée, je te bénis. Waouh J'aime beaucoup euh, le fait que de savoir justement que tu es euh, chrétienne, une femme mmh. de foi, mais que malgré le fait que tu sois, je sais pas si on doit dire malgré, c'est pas vraiment le bon mot, mais en plus du fait que tu sois une femme de foi, tu, tu as le courage, tu oses te lancer dans mmh. des milieux. Tu sais très bien que ces milieux-là, parfois, les chrétiens... Euh, hmm. c est, c est, c est, après, c'est un combat. Ouais. C'est un combat spirituel dans le sens où euh, chacun a sa, do, sa doctrine. Mmh. Euh, moi, quand je parle du fait que je, sois, que je, que je suis chrétienne, que je chante, que je fais et, et tu ça. en parles aussi dans, dans, oui, oui, dans bien ce show Oui, j'ai eu des, des ministres, même je les ai à, à nos concerts gospel et tout. <rire> et, euh, et au moment où on devait finaliser, Thank you. là, j'ai eu un, un assistant qui est arrivé et qui a dit euh, au ministre, bon, on va devoir y aller. Mais le, tu sens que, toi le ministre, on avait il besoin. Il était touché, là. Oh mince et franchement, c'est ça. Je me suis dit, bon, Dieu va faire le, le travail, tu oh, vois, wow. mais, mais je, enfin, voilà, tu vois, il faut lancer des petites choses il faut comme lancer. ça mmh. et euh, il faut semer. Et après, tu vois, tu, tu, tu vois le, le, le rendu, tu vois, ce que, tu vois les résultats. Donc, et j'aime bien, tu n'as pas, tu n'as pas peur de le faire. Tu te dis pas, tu sais, souvent, dans, euh, dans, surtout dans les milieux politiques, parfois, on a l'impression bah, enfin, tu sais que, excuse-moi de te couper, mais tu sais que des fois, bah, Dieu te guide, enfin te dit, bon, on va parler à telle personne. oui bah, moi je dis non en fait, euh, non là tu vois dans quel cadre on est Seigneur, c'est pas possible, de tu ouais, vois. Oui, oui, et oui, ben non, c'est soit tu obéis, soit... Euh, mm -hmm. tu vois et au début je faisais ça, je faisais non mais là... Je tu le, le luttais en hein. fait. Là, je en train négocier, je suis en train négocier avec Dieu en disant mais là tu penses que c'est le moment opportun genre. <rire> c'est ça. ça. Et, euh, et donc voilà, après à un moment donné, il faut aussi euh, écouter en fait. Écouter Dieu. Il faut écouter tout simplement et, euh, et s'exécuter. Donc mmh. euh, c'est pas toujours facile, mais euh, voilà, on s'approche. Oh, magnifique, <rire> magnifique. Et, et tu considères que c'est le Seigneur qui t'a permis d'être vraiment, euh, voilà, cette make-up artiste de personnalité euh, comme ça Ah mais clairement, mmh. clairement. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai une vocation, je sais euh, où je dois aller, dans quelle dimension aussi. Et donc euh, pour ça, tu, tu, tu payes le prix, tu vois, parce que... Très bien. Euh, après, tu as des propositions qui sont contre contre tes valeurs, contre, tu vois. Et donc, euh, si tu n'as pas les épaules, voilà, assez, assez larges, on va dire, pour, pour supporter tout ça, tu vois, tu peux vite, euh, tu peux vite tomber. Mmh. Parce que t'as, t'as, certaines propositions. On te dit, mais voilà, si tu fais telle chose, ben là, ça va te permettre d'accélérer, en fait, ton processus et accélérer ta carrière parce que tu auras un client encore plus important, etc., etc. Et mais le prix savoir, à payer pour euh, ça. C'est quoi les propositions? Ben, ça la, te... la proposition qui, qui t'a le plus, euh, on va dire où tu t'es dit vraiment non là c'est c'est chaud c'est compliqué après c'est des propositions euh, tu peux rentrer dans des sectes tu peux avoir des propositions très clairement dit comme ça tu peux, euh, oui ben si tu dis que es chrétienne on va te dire il y a pas de souci enfin très clairement dit tu peux tu peux rentrer dans oui, une mais secte ça, mais ça pose pas de ça pose pas enfin pour eux enfin euh, tu vois c'est c'est c'est une doctrine c'est un mode de un de mode penser de, vie, de vivre hein. tu vois mmh. donc donc voilà après toi tu si t'es pas positionné que tu dis bon ben, je vais essayer pour découvrir ben Wow. Bah, c'est ton choix. Hein. Mais et alors, comment on fait quand on est chrétienne, qu'on évolue dans, dans un milieu où on peut te faire bah, des propositions, bah, d'entrer dans une secte ou des propositions sexuelles pour évoluer Comment est-ce que tu fais pour résister à cette pression Parce que je suppose quand même qu'il y a une pression derrière. Oui et non. En fait, il y a une pression parce qu'effectivement, la personne, elle te fait des propositions, elle, est, elle, a, elle a du pouvoir, mmh. elle est bien positionnée, elle est bien placée. Donc, c'est vrai que quand tu, euh... quand tu refuses, tu peux avoir des répercussions sur ta carrière, ce qui est wow. normal, on peut te blacklister, etc. Ben, finalement, euh, quand je disais non, ça m'a pas... Euh, tu vois, j'ai pas euh, eu plus de blocage que ça. Très bien. La personne a intégré la, la saisie que finalement, j'étais pas intéressée. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que c'est pas facile. Ça veut dire que des fois, en plus, il faut trouver le bon ton, tu vois, mm -hmm. pour pas euh, braquer oui, la, pour la, pas personne. Ah ben, la personne. pour pas froisser la personne. Ben non, tu parles mm -hmm. quand même à des gens, euh, tu vois, donc mm -hmm. tout le temps, on leur dit oui. Donc toi, quand tu arrives tu dis non. Waouh ouais. Oui. Un peu compliqué, ouais. tu vois. Mais euh, non, après, moi je pense que euh, c'est comme je te disais, tout se passe par la prière. Moi, avant chaque prestation, chaque intervention, tu vois, on remet tout entre les mains de Dieu parce que c'est lui qui conduit toute chose. My Donc, euh, s'il y a quelque chose à faire, ben. Bah... <rire> c'est Dieu au contrôle tu vois il va il va toucher le cœur de la personne aussi Très pour bien. que ça puisse aller dans le sens dans lequel moi je veux Très bien. tu vois My God on on pourrait pas imaginer qu'un travail comme ça surtout comme make-up artiste pourrait être un métier dangereux <rire> ça va je vais pas ça va j'ai pas j'ai pas à faire face à des encore <rire> autres, ça va mais mais, mais euh, euh, non parce que s'il faut que tu pries à chaque prestation oui mais après c'est c'est enfin quand je dis chaque prestation, après c'est un mode de vie. C'est Comme de toi vie. tu pries le matin, Exactement. tu pries euh, avant le culte. Toi tu es pasteur, les gens sont bénis par par tes prédications. Enfin tu vois c'est c'est un mode de vie. Donc mm -hmm. euh, au-delà de euh, avant la prestation, enfin tous les jours tu tu pries. Super. Tu vois super. Donc euh, voilà après c'est euh, faut juste euh, euh, ce que tu puisses réaliser que ça existe. Mmh. Ça veut dire que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, Très bien. tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que toi. Enfin, tu vois, Donc, une fois que tu as accepté ça, tu dis, écoutez, moi, je suis un tel, je reste comme je suis. Par contre, si vous voulez me suivre, tant mieux. Si vous voulez pas me suivre, il n'y a pas de problème. Il n'y a Genre, pas je... de problème. Non, forcément. Ah, J'aime beaucoup le fait que tu, tu assumes ta foi, oui, mais ton après, christianisme, comme ça, dans, bah, dans ce type de milieu. Moi, je pense que euh, Dieu nous permet d'atteindre le haut niveau quand tu veux lui ressembler, quand tu veux être dans l'excellence. Amen Tu vois C'est à dire ça. que tu peux pas, euh, mm. sachant que en plus Dieu il est vraiment dans les détails. Mm. Donc tu peux pas négliger euh, négliger un point. Tu vois Par exemple pour t'expliquer, un jour je devais aller en prestation euh, et donc j'avais j'avais un rendez-vous, euh, je devais travailler pour une personnalité pour une présentation pour des élections et euh, et donc son assistante en fait cette personnalité euh, pour combler ses trous, tu vois, elle utilise de la poudre, tu vois elle mm -hmm. de la poudre qu'on met sur euh, mm -hmm. euh, au niveau des cheveux pour combler les trous et, euh, et donc moi j'avais euh, donc j'avais cette poudre dans ma mallette parce que je connaissais ses habitudes et, et, etc et euh, ce jour là en fait l'assistante me dit bon euh, Lorraine, finalement ce sera pas la peine de ramener ta poudre parce qu'on en a déjà et je dis mais c'est fin ok si tu l'as c'est très bien et elle me dit ben laisse ta poudre chez toi mmh. Il dit comment ça je vais laisser ma poudre chez moi non moi si euh, moi ça fait partie de mon matériel tu vois donc euh, si toi tu l'as tant mieux si euh, si voilà si, après oui, le reste ça vrai. me concerne pas voilà mm -hmm. et euh, je lui dis euh, ok donc en fait je lui fais croire que je vais laisser ma poudre mm. tu vois et, euh, et donc le lendemain on arrive et elle me dit euh, ah mais est-ce que t'as ramené ta poudre et tout ça donc au début <rire> je dis rien donc je commence le maquillage et tout j'installe la personnalité tout se passe bien et là arrive le moment où justement je suis censée mettre la poudre euh, <rire> donc sur ses cheveux et elle me dit euh, « Ah, mais désolée, j'ai oublié la poudre. »« Ouais. »« Ah bon ?» Elle m'a dit euh, « Mais non, hier, tu m'as dit que tu allais ramener euh, ce qu'il fallait. Donc comment ça se fait que tu n'es tu pas ce, ce qu'il faut, en fait Tu n'as pas euh, cette poudre en question. » Et elle me dit euh, « Non, mais je l'ai oublié, désolée. » Et là, je sors la poudre et elle était énervée. Quand je sors ouais. moi mon matériel, elle, elle, avait, est elle avait un projet. Elle me tu un vas projet. pas me piéger aujourd'hui, tu vas pas me piéger, ça va pas se passer. Wow. Parce que si elle fait ça, moi la, la, la personnalité elle me dit quoi ben, Finalement, toi t'es pas, pas efficace. C'est ça, tu fais pas pas ton, ton travail. travail. Bah ben, oui, t'as pas ton matériel, donc ça, on peut pas travailler ensemble, on peut pas collaborer. Mmh. Et là il se d'un de rien du tout. Pour que tu sois rien hein. c'est pas. Mmh, ça. On va pas chercher, tu vois, euh, 10 mille excuses. Et donc quand j'ai regardé la session, je ai dis mais ça c'était quoi C'est quoi Et Elle me dit non mais désolée, j'ai même pas discuté. Wow. j'ai fait le travail et je suis partie. Wow. Et donc comme ça, la, tu vois la personnalité m'a rappelé, mais j'ai compris qu'en fait, c'était un piège. Tu vois, quand tu arrives dans un cercle, en plus, ils sont tous ensemble. Mm. Euh, toi, tu es la seule femme noire qui arrive. Donc, ils se disent, mais comment elle a fait pour, bah oui, parce pour que être a... là C'est même pas normal, mais en fait. Parce qu'il <rire> y, a, y, a y a aussi quand même de ça, toi, par rapport à vraiment ton, ton, ton intégration dans mm. ces milieux-là, c'est que non seulement tu es chrétienne, tu es une femme, tu es noire. <rire> Genre, j'ai <mais> tous, les... <rire> tous les fardeaux. Quoi. Non, mais c est, c est... Oui, mais je trouve ça triste, en fait, parce que c'est. Euh... Ouais, c'est clair. Je, je... C'est comme je te disais, moi, je pense que euh... quand tu veux quelque chose, il fallait le chercher. Et oui. j'arrête pas de le dire parce que c'est réel. Mmh. Tu vois et euh, je, moi pour moi je vois pas euh, quel obstacle enfin quelle barrière est euh, ah, insurmontable j'ai pas j'ai pas mmh. pas encore vu c'est vrai que dans le business c'est compliqué c'est vrai qu'avec le covid c'était compliqué mais tu vois Dieu il permet qu'on qu puisse se relever et avancer ah, tu vois man. donc euh, voilà il faut vraiment rester euh, positionné mais euh, euh, et surtout se dire que voilà c'est temporaire la situation actuelle elle est temporaire, elle est temporaire. et c'est pas une finalité en soi Très mais faut que tu passes par là parce que oh. Dieu éprouve aussi des les gens. C'est vrai, Dieu éprouve aussi. C'est vrai. Et je, mais je bénis le Seigneur pour la mentalité que tu as. Euh, comment est ce que, où, où, est -ce que où, où est ce que tu as trouvé cette mentalité là de, de gagnante, cette ambition? Parce que je suis sûre que les, les, les femmes qui nous regardent, elles veulent, elles veulent être aussi ambitieuses que toi. Mais après, c'est euh, une histoire de parcours. C'est à dire que moi, euh, je viens d'une famille monoparentale. Euh, ma mère, elle nous a élevés toute seule. J'ai une sœur et euh, tu deviens euh, vite euh, responsable, c'est-à-dire mmh. que le temps de l'adolescence il est plus réduit, ouais. <rire> tu vois, ouais. tu as des charges, je sais pas, 6-7 ans, bon, euh, tu dois réveiller ta sœur, tu dois, euh, voilà, on doit s'habiller, on doit se laver, on doit, je dois l'emmener à l'école parce qu'on n'allait pas au même endroit, donc tu vois tout de suite tu, tu, tu, tu voilà, t es, t es, tu deviens responsable, tu as des charges, c'est mmh. pas, c'est pas facile, donc euh, je pense que quand tu sais ça euh, tu peux pas marcher enfin tu peux pas vivre ta vie comme quelqu'un tu vois mmh. qui, a, qui a qui a des parents qui ont qui a un mmh. pouvoir financier mmh. qui peuvent te soutenir qui peuvent investir sur toi tu vois donc, euh, voilà, moi, je pense que ça découle de, de l'histoire de chacun. Après, euh, si, tu veux, euh, si tu veux être riche, si tu veux connaître la réussite, si tu veux... Voilà, il faut payer le prix, peu importe il faut euh, payer qui tu es. Le prix. Donc, euh, mmh. voilà. Et ce prix, c'est le prix de quoi Du travail Du travail, c'est le prix de l'investissement mmh. déjà sur toi mmh. euh, et à tous les niveaux, que ce soit intellectuellement, euh, physiquement, dans, dans la famille, au niveau euh, des relations. Tu vois, c'est. C'est un, un investissement continuel, continuel dit, ça? Mmh. Et, euh, et donc voilà, tu ne peux pas te, te permettre d'être dans la distraction. Ah, très bien. Tu ne peux pas te permettre ça. Donc, euh, très ouais. bien. Et quand tu te dis justement, tu ne peux pas te permettre d'être dans la distraction, euh, pour toi, ça signifie que euh, voilà, le temps où tu, tu es focalisé à ta réussite, ben tu tu sors pas, tu vois personne, Qu'est-ce Qu ben, que tu appelles distraction travail, je sors, hein. euh, Avec mon travail je je sors énormément justement donc euh, toi quand j'ai des journées off euh, je vais bien rester tranquille chez moi franchement parce que tu peux sortir à 13h et rentrer chez toi le lendemain. Donc euh, non non, c'est une vie c'est vrai que c'est c'est c'est pas facile donc euh, faut faut équilibrer mais la distraction elle peut être dans même de, sur les réseaux sociaux, Elle ouais. peut-être euh, euh je sais pas quand tu sors énormément alors que c'est un temps Finalement, où tu dois méditer, ou tu dois euh, lire des livres, où tu dois apprendre des cours. Enfin, tu vois, il euh, faut rester euh, structuré. Même mmh. si on a le droit de sortir et vivre sa vie quand même. Ce n'est pas, yes. <rire> pas la <Yes>. prison. Yes. <rire> Merci beaucoup pour tous ces beaux conseils. On va Merci. juste marquer un temps de pause et on revient juste après. Bonjour à toutes et bienvenue dans votre rubrique Coach-moi. Boss Lady. Bonjour Pasteur Grasse. Bonjour Sarah. Alors, j'ai une question à te poser par rapport à un poste qui a été posté sur la page des Boss Ladies. Mm -hmm. Et la question est la suivante. Est-ce que tes sacrifices sont à la hauteur de ce que tu exiges de la vie? Que voulais-tu dire par cette question? Est-ce que tes sacrifices sont à la hauteur de ce que tu exiges de la vie? Alors, je vais expliquer. Euh, la plupart du temps, on a, on a des désirs, on, on veut accomplir de grandes choses, on veut réaliser de belles choses, on a des gros rêves. Mais le problème, c'est que ça reste des rêves. Et en fait, on ne met pas des actions derrière pour soutenir nos rêves. Et, et c'est dans ce poste-là, ce que je voulais surtout dire, c'est que Lorsque tu as de grands objectifs ou lorsque tu as de grands rêves, lorsque tu as une grande vision, il faut être capable en fait, de faire des sacrifices euh, qui, euh, qui sont à, à, la, à la hauteur en fait, de ces grands rêves, de cette grande vision, de ces grands projets, de ces grands objectifs. Il faut tout simplement ben, fixer, se fixer en fait, des objectifs concrets. C'est-à-dire, euh, il faut apprendre lorsque vous avez un grand projet, un grand rêve, un grand objectif à le diviser en tout petits objectifs. Parce que les petits objectifs vont vous donner, euh, vont vous donner les étapes que vous pourrez euh, euh, faire, donc des actions bien concrètes. Les petits objectifs, des petits objectifs vont naître des actions et ces actions vont petit à petit vous emmener vers ce grand rêve. Donc ça ne sert à rien de rêver de quelque chose de grand si jamais vous ne vous posez pas euh, de grands objectifs et, ou bien si vous ne faites pas ben, les sacrifices qui correspondent à ces objectifs. Voilà, j'espère que c'était clair Si vous souhaitez exceller dans un domaine, je vous conseille d'avoir la foi, une foi inébranlable, d'avoir de l'audace pour pousser les portes et le travail pour être qualifié. On a eu de très très bons conseils de toi tout à l'heure et euh, maintenant j'aimerais qu'on aborde une partie on va dire moins glamour de la chose parce que l'entrepreneuriat voilà c'est glam c'est beau surtout dans le make-up c'est beau on a envie de le faire etc je suis sûre qu'il y a euh toute une génération, surtout cette génération là, tout oh, le monde veut, tout le monde veut être make-up artiste, d'accord C'est le, c'est le, c'est le métier à faire. Bon, <rire> <Ouais. rire> c'est le métier que beaucoup <rire> veulent faire. Moi, j'aimerais en fait que tu nous dises parce que tu n'as pas tout de suite commencé avec des personnalités, non. donc ça signifie aussi que tu n'as pas tout de suite commencé avec beaucoup d'argent. Comment est-ce que tu as vécu euh, les moments de difficulté, les moments où ton travail ne te rapportait quasiment rien? Alors comment j'ai vécu ça? Euh, bah déjà juste avec ma mère, déjà tu sens, <rire> tu sens la tension. Ah oui quand elle te sortir le matin, mmh. euh, voilà, on t'appelle sur un tournage, tu dois être à 6 heures sur le tournage. Euh, tu peux même pas lui dire que finalement. T'es pas rémunéré, wow. ou pas comme tu devrais l'être, mmh. mais que, voilà, tu commences, donc il faut bien, tu vois, faut bien mmh. commencer quelque part. Et donc, euh, ben voilà, quand tu sors le matin, tu prends ta valise, tu prends ton matériel, tu vas sur le set, et euh, au final, tu te rends compte qu'il est 23h minuit, euh, en fait, comment on fait, comment ça ah, se passe. Et tu te, tu te, te rends compte euh, là-bas et on te paye pas. Ah non? My God. Ou combien de fois tu, tu vas sur le, tu vas sur le tournage, tu arrives, tu dis, bon, euh, parce qu'au fur et à mesure, tu évolues. Donc au départ, tu fais confiance à la personne. Tu te dis effectivement, après telle prestation, tu auras ton cachet. Tu l'as pas. Donc déjà, ça, c'est un. Donc tu rentres chez toi, ta mère, a dit mais bon, tu ramènes combien C'est compliqué. Wow. <rire> tu gardes le silence. Elle dit mais attends, t'es partie toute la journée. Mais qu'est ce qui se passe Et toi, tu lui expliques que non, bon, maman, tu vois, il faut commencer, il faut. Enfin, mais tu pour ma mère, ça, ça lui paraît. Euh, tu vois mmh. À quelle heure tu vas travailler et puis on te paye pas mmh. Tu vois, c'est pas. Mmh. Et dans le milieu artistique, ça se C'est courant, mmh. tu vois Et donc, au, au final, tu évolues, tu essaies de te structurer un peu plus. Donc, tu dis Bon, écoutez, maintenant, moi, je veux le cacher avant. Voilà, mmh. <rire> bon, presta. Mmh. Ben, même avant, tu as quand même <rire> quelqu'un qui te dit. <rire> tu te fais quand même avoir. Il <rire> y a quand même quelqu'un qui te dit Écoute, j'ai pas pu retirer. Euh, voilà. Donc oh. en même temps, on est sur le tournage. Le réalisateur, il t'attend. Bah, parce que si tu commences pas à maquiller, bah, nous, euh, tu retardes tout le tournage, tu vois. Wow. Et donc quand t'attends la personne qui est censée te remettre ton cachet et qui vient à midi, alors que vous avez commencé depuis, je sais pas, 8 heures, il te dit ah, finalement, j'ai pas réussi à retirer. On va se revoir plus tard. Oh. Comment ça, plus tard wow. Et maintenant, toi, as le, as le réalisateur qui est là, qui te dit Non, mais en fait, il faut que tu, euh, tu, tu actives là. Il faut que tu actives. Bah, j'ai dit, mais... Euh, Donc, soit comment tu je travailles fais... là et c'est ta réputation, parce que c'est ça aussi. Tu comprends. C'est ça aussi. C'est que tu, tu ne peux pas dire, bon, comme tu me payes pas, je, je pars, parce que tu es en train de construire ta carrière mais et ta et réputation. Clairement, clairement. J'ai travaillé. En fait, moi, je dirais même que c'est comme ça qu'ils arrivent à, à te, à te mmh. sterner, à te bloquer, parce mmh. que en même temps, c'est ton nom. Donc mmh. si au final on fait, un, on fait un, un tournage et que quand on met les crédits on met Lorraine Morgane mais Lorraine Morgane finalement son travail mmh. Mmh. il est médiocre parce que finalement c'est pas moi qui mais les gens est-ce qu'ils savent tout ça Les mmh. gens ils ne savent pas les le backstage. Wow. C'est-à-dire que quand on met ton nom sur un support, quand c'est toi qui et que tu es content, super. Mais quand ça se passe pas bien, est-ce que les gens ils te disent oui, mais Lorraine, comment ça s'est passé le tournage Pourquoi telle fille a tel rouge à lèvres comme ça Enfin, personne ne te pose des questions, tu vois. Mmh. Et donc après, c'est toi qui es en charge de cette responsabilité en expliquant que bon, j'ai travaillé avec tel client, le client n'était pas sérieux, mais qui écoute wow. <rire> Quand tu dis ça, qui t'écoute wow. Tu vois Et donc, euh, il faut aussi... Euh... Après, tu apprends, moi je dirais que c'est de la maturité. Donc, Très bien, au fur et oui, à mesure, tu, tu, tu te structures un peu plus, tu sais dire non aussi, tu vois. Mmh. Parce qu'au départ, moi, je disais oui à tout. Parce que je me suis dit, ben, je viens de commencer, c'est normal que je sois mmh. sur le terrain, c'est normal que je me fasse des contacts. Mais, Mais maintenant, maintenant c'est À quel moment tu as commencé à dire non, justement ben, À partir des personnalités. Parce qu'après, quand j'ai fini ce cap-là des tournages, des make-up de mariée, etc., euh, et que j'ai intégré la télé, ça veut dire que tout de suite, moi, j'ai créé mon réseau par là, tu Exactement. vois Et donc, j'ai dû délaisser euh, le côté un peu tournage, mmh. un peu instable ou pas très structuré, où euh, t'es en train de courir après les autres pour avoir ton cachet, ou tu cours après les autres pour avoir les informations. Enfin, Tu vois, c'est un autre cadre. Ça veut oui. dire que là, j'ai travaillé où c'était vraiment euh, bah, plus structuré, dès que tu donnes ton cachet, on te paye même avant. T'as pas à discuter, il n'y a pas de négociation. Très bien. Tu vois, c'est un autre. Ça fait du bien. Un quand autre. Quand a cadre. pas de négociation. Arrêtez de négocier le travail des gens. Moi oh. <rire> j'ai arrêté. Hein. Oh là là, j'ai arrêté ça parce que avant. Stop. Non non, mais avant tu donnes tes... parce que quand tu commences t'as un problème de positionnement. Oui. Finalement, tu sais pas, tu connais pas ton positionnement, tu connais ça. pas ta cible. Donc euh, dès qu'on fait appel à toi, tu dis euh, peut-être 200 euros ici, après tu vas dire 400, après tu vas dire 500, mais t'es pas, tu vois? Pas ça, ça c'est vraiment le, les, les problèmes du début. Ça. C est, c est, c est, avec une personne, les tu coups. donnes un prix. Avec mais un autre, ça. tu donnes un autre. Ils, oh non, mais surtout God. quand tu dis, je sais pas, si tu, tu dis 500 et que la cliente te dit, bah, non, ça me paraît trop cher. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu fais telle tarification. <rire> Toi, tu ne comprends pas. Parce que je dois t'expliquer pourquoi je fais 500 euros au lieu de 200 euros ou 100 euros parce que tu as vu telle maquilleuse faire 100 euros. Enfin, est Est-ce que je dois vraiment euh, accepter cette comparaison Tu vois mais quand tu commences, tu as du mal à, mmh. tu vois, à dire ça d'entrée mmh. de jeu. Tu vois mmh. Donc tu dis, ah mais 500 euros c'est trop cher. Donc mais je vous fais à 300 alors. Oh, wow. 300 c'est encore trop cher. Je vous fais à 200. Oh mais 200 c'est encore... Bah, donc 100, bah, là, 100 euros, là les contente. Hein. Donc de 500, tu passes à 100 euros. Mais est-ce que le coût... Euh, est-ce que ton, toi, ton bénéfice, il est intéressant mmh. sur cette prestation C'est ça. C'est ça qu'il faut évaluer. C'est une question de, bah, de, de bénéfice. Il bah, y a du temps, il y a du matériel. C'est-à-dire que si... Euh, moi, je te maquillais là tout de suite. C'est-à-dire que si on fait des calculs... De tous les produits que j'ai utilisés sur toi, <rire> on dépasse, on dépasse le prix déjà de mon cachet. Donc soyons prix. un peu, tu vois, soyons réalistes, soyons, tu vois, soyons concrets, j'ai envie de dire. Donc, ah. euh, donc voilà, c'est ça. Vraiment, le début, c'est savoir euh, apprendre à se positionner, trouver sa cible, gagner en maturité, poser des, trucs, poser des, des, des, des, des conditions. Mmh. En fait, à ton travail, si je me déplace, c'est temps. Si euh, si euh, je veux si je dois me déplacer, je dois prendre l'avion, mais j'exige d'être en business class Ouh. ou euh, voilà. Enfin, c'est des mais voilà, avoir ces ça, ça, exigences. C'est clairement ça. Waouh. C'est clairement ça. All right, thank voilà. you so much. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié notre échange. Ah oui, moi aussi. Et euh, je moi suis aussi, sûre que aussi. plusieurs vont regarder cette émission et elles vont aimer cette émission, c'est sûr ah, et ben certain. J'espère, j'espère. En tous les cas, je sais que tu reviendras sur ce plateau parce qu'on va a te réinviter. Je problème. suis convaincue qu'il y a encore des choses là en toi. Oui, il y a tellement de choses. <rire> il y a tellement Qui à doit dire. Qui doivent être partagées. On n'a même pas parlé du fait que tu étais chantre. Ah oui, c'est vrai. <rire> euh, bah, dans, une, dans un autre épisode, si tu veux. Voilà, Mais, euh, voilà je, je chorale, C'est Total Praise et euh, voilà, yes. on fait des concerts à Paris. Que yes. Tu connais, je pense, yes. euh, voilà. Donc voilà, euh, vous pouvez voir que notre invitée du jour, est, elle est vraiment talentueuse. Elle est remplie de talent, elle est très artistique. Et euh, par la grâce de Dieu, à une prochaine émission, on va te réinviter pour que tu nous parles aussi de cet aspect-là, de ta Avec vie, plaisir. parce que c'est quand même quelque chose qui demande aussi. Et c'est artistique et c'est beaucoup d'investissement et de travail. En tous les cas, merci vraiment pour le déplacement. Merci d'être venu sur ce plateau. Avec plaisir. Super. Maintenant, je vais prier pour vous qui avez regardé cette émission. Euh, Au-dedans de vous, vous avez ce désir euh, d'aller et de faire des choses qui vous dépassent. Vous avez ce désir d'avoir, euh, de développer une ambition qui vous emmène au-delà de ce que vous aviez pu penser ou imaginer. Éternel, je prie Seigneur pour toutes ces jeunes femmes qui nous regardent. Merci parce que... En elle, tu crées des passions. En elle, tu réveilles des désirs. En elle, tu réveilles des rêves. Au nom de Jésus, au travers de cette émission, je prie que tu donnes, Seigneur, à quelqu'un ce cette vision, cette capacité, Seigneur, de se projeter et de et de faire des choses avec toi. Tu donnes à quelqu'un l'ambition, Seigneur, de se voir évoluer dans les milieux. Seigneur, qu'elle n'a même pas imaginé. Et tu donnes surtout la sagesse de pouvoir évoluer dans ces milieux-là. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, ce soir, afin que tu touches une femme, tu donne à, à une femme la capacité au nom de Jésus de pouvoir euh, mmh. regarder son potentiel et le développer pleinement. Je te bénis Seigneur pour toutes celles qui ont regardé cette émission. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen. Merci à vous toutes qui avez regardé. Je, je dis vous tous parce que je sais qu'il y a, ah, aussi qui a aussi des, des hommes voilà, qui regardent cette émission. Merci à vous. D'avoir regardé cette émission, vous pouvez soutenir la chaîne Évangile TV. Vous pouvez soutenir donc cette émission en envoyant un don en cliquant sur le lien juste en dessous du play euh, de, de, de, de voilà du play. N'oubliez surtout pas que euh, actuellement, Evangile TV se prépare à passer à sur Canal+. Et donc, si nous passons sur Canal+, Plus, c'est un travail que nous allons faire tous ensemble. Et c'est grâce à, aussi à vos dents, à votre soutien, à votre investissement que nous allons y arriver. Alors, euh, partagez cette émission, mettez des likes, mettez des commentaires, partagez partout, regardez cette émission en famille. Si cette émission vous a béni, surtout n'oubliez pas de commenter juste en dessous. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt.